Tout le monde, c'est Willman, content de vous voir. Aujourd'hui, on fait une vidéo SQDC, la review 241 avec émeute de citron. Un autre produit de Sundial Grower, on a juste à penser à danse de fraises, émeute de citron, et bientôt, on va voir de Sundial Grower Rêverie. Sundial Grower ont plusieurs euh, ont plusieurs produits. Euh, ils ont les produits Top Leaf, qui sont leur haut de gamme. Sundial Grower ont leur propre marque Sundial Grower, qui est leur euh, gamme euh, standard. Et le bas de gamme, qui coûte un peu moins cher, moins dispendieux, Grassland. Ici, j'ai le 28 grammes, qu'on va essayer très bientôt. 28 grammes Grassland, ça s'appelle Rêve Bleu, c'est du Blue Dream qui est à l'intérieur. Donc, Sundial Grower, c'est à la bourse. Vous pouvez acheter des actions de Sundial Grower. Et les actions sont à 60 sous américains. Donc, si ça vous intéresse, toujours possible. Émeute de citron, 30 et 20 sous. C'est dans les mêmes prix que San Rafael. Euh, C'est sûr que San Rafael, euh, j'aime beaucoup ça. Là. Mais quand même, euh, San Diego, émeute de citron, danse de frais J'imagine que ça a des goûts différents. Myrcène comme terpène dominante quand on regarde les autres terpènes euh, sur le site de la SQDC. Myrcène, pinène, cariophyllène, humulène, bisabolol. Bisabolol, ça c'est rare. Ça c'est rare. Même si c'est la cinquième terpène, j'ai peut-être un peu peur de la détecter. Euh, c'est tellement rare qu'on qu on va savoir que c'est différent. Et puis quand on prend tous ces terpènes-là ensemble, ça donne quoi comme arôme naturel? Ben citronné boisé floral. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, je savais pas. La variété à l'intérieur de ça, c'est bien beau qu'on appelle ça émeule de citron, mais c'est pas émeule de citron qui est à l'intérieur. C'est du rascal OG. Donc, rascal OG, euh, je suis un petit peu curieux de savoir c'est quoi les croisements de ça. Euh. Quand on voit OG, là, on pense immédiatement à OG Kush. Donc, Rascal OG. Je regarde sur le site de Leafly, hein, un site qui donne beaucoup d'informations. Donc, Rascal OG avec un K. Donc, euh, c'est un croisement entre le OG Kush. Le San Francisco Valley O.G. Couch. Pourtant, on me semble qu'on a déjà vu ça. O.G. Couch avec du San Francisco O.G. Couch. me semble que ça peut pas être plus couche que ça. Là. Rascal O.G. Smell of Lemon and Pine. Avec noisette. Puis du, du, un goût de gazon. <coughs> ça, c'est le fun. Ça me tente pas en tout de goûter de gazon, là. Écoute, Ogikush avec du San Francisco Valley Ogikush. Je peux pas croire que ça goûte le citron. En ce cas, euh, quand on parle là, du taux de THC, beaucoup de gens sont intéressants. 14 et 20 la possibilité. Ici, on a 18.0. Et à l'intérieur, est-ce qu'on va avoir un Boveda ou un Boost? Hein? Beaucoup, beaucoup d'abonnés. Euh, beaucoup de clients de la SQDC Aime les Boveda et les Boosts. Aime qu'ils soient à l'intérieur. Euh, qu'ils soit le boost ou le boveda, ils s'en calissent. Ils veulent juste en avoir un. Euh, Quelqu'un mieux? Je ne sais pas. Aime-tu mieux le boost ou le boveda? Il s'en calissent, Il s'en Euh Écoutez, il y en a partout des boveda, des boosts. T'en veux-tu? T'en veux-tu? Bientôt, on va savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, dans la prochaine vidéo de Winman, on va les ouvrir. On va les ouvrir, puis je en avoir du plaisir. Donc, on rouvre ça à 30 et 30$.20. Est-ce que ça va être un produit frais? On ne le sait pas, mais il y a un produit, il y a, il y a, il y a une pochette d'humidité à l'intérieur. Donc, euh, tout va être correct. Date d'emballage, ici, là, 23 février. Donc, euh, mars, avril, mai, juin. J'ai cinq mois. Cinq mois. La journée que Broken Coast a des... a ça dedans, man, Là, Je, je, je, je pense que je prends ma retraite de Windman. Ça fait mal d'entendre ça, hein? bien mal. La journée de Broken Coast met des enveloppes de même. Puis si tu te demandes c'est quoi la fin du monde, c'est ça. Ça va être ça, la fin du monde. Bon! 30$ et 20$. Donc, euh, on ouvre ça, on ouvre ça. Je suis je, je, je bouleversé. Je suis bouleversé. Euh, on ouvre ça. Beauvédo au boost! Bon, tabarouette, qu -ce que c'est l'air, hein? Un boost! Un boost! Un boost! Yeah! Un boost! Ah, oh, citronné et Pinène! là. Bon, citronné. Citronné, euh, Qu'est-ce qu'il donne comme arôme, aussi, citronné... Boisé, floral, toujours de la misère avec citronné boisé, mais ça sent citronné. Non, c'est citronné. Euh, on va le fumer, on va voir ça de plus près à la caméra. Euh, Je peux montrer le beau sous ça à la caméra, regardez comment c'est fait. Hein? On regarde ça de plus près. On est de retour avec le émeute de citron de Sunzia Grower. Cocotte verte avec euh, des petites taches brunes. Euh, cannabis standard. Cannabis standard. c'est pas avec le visuel qu'on va pouvoir se démarquer. Il va falloir vraiment l'essayer, le goûter. Euh, je vais faire un retour sur la vidéo là, que j'ai faite dernièrement sur euh, la chef dorée de l'Oregon du Bon Select. Euh, quand même un peu dispendieux à 31$. Mais quand même le buzz... Est quand même très efficace euh, peut-être un peu plus efficace que là, que les cannabis à 20$ qu'on peut trouver sur le marché euh, à la SQDC donc vraiment là du bon select avec la chèvre dorée de l'Oregon c'est sûr que mon pourcentage de THC était haut, 23% .65 mais c'était quand même un buzz assez fort donc ici Sundayal Grower est-ce que l'apparence est trompeuse et on va pouvoir euh, en, en sortir un bon buzz avoir une bonne expérience je le sais pas. On essaye ça? On essaye ça immédiatement. Ok, on est de retour. Émeute de citron s'est roulé. On allume ça. Rascal OG. OG Cush avec du San Valley. San Francisco Valley OG, man. Je... Je peux pas croire que ça goûte pas du Cush. Ça goûte pas le Gazi. Ça goûte pas le Gazi, man. Ça sent pas le Gazi. Oh man, ça sent le couche avec le San Francisco OG, mais. Pantoute. Pantoute, pantoute. C'est vraiment écrit Rascal OG, là. C'est. Rascal OG. Rascal OG. Bread by Cali Connection. Cali Connection, c'est eux qui ont fabriqué ça. By crossing OG couche and San Francisco Valley OG couche. Virgule. Rascal OG smell of lemon and pine. Le Rascal OG sent comme le citron et le pain. C'est du O.G. Couche avec du centre Francisco OG couche. Puis il n'y a pas de goût d'OG couche là-dedans. Merde, c'est pas le boost là. C'est pas le boost. L'humidité, ben, elle va toujours être correcte à cette heure, là. il y en a partout de ça, c'est rendu, là, il y a toujours des, des beaux védo, tout ça l'humidité est correcte, le goût, euh, il goûte tout pareil, je ne sais pas. Mais tu sais, je n'ai pas d'expérience comme, euh, tu sais, quand tu fais une sping-couche, du Dela Hayes, Tangerine Dream, on, le, le mot est passé, là, on se l'est passé le mot, là, tu sais. Mais là, il meurt de citron. Rascalouji, émeute de citron. Moi, je suis gêné d'appeler ça du rascalouji. Moi, je ne peux pas dire que je fume du rascalouji. Oui, non, non. En ce moment, je fume du émeute de citron. Hum. Je pense que... On va fumer sur Mighty. Parce que là, je. je... Tu sais, émeute de citron, tu sais. Il me semble que. Tu sais, quand tu frappes fort, quand même, en marketing, il me semble que tu sois sûr de ton coup. Je sais pas, man. Il goûte le citron, il goûte le citron. Euh, bien. C'est bien. C'est bien. C'est mieux que les produits du bon à 25$. Donc, est-ce que 30$ c'est correct? Si, si émeut de citron est correct à 30$, je ne peux pas te le recommander parce qu'il y a trop de produits à 30$ qui, qui sont mieux que ça. Le Deloes, c'est tellement plus puissant comme Buzz. C'est sûr que là, le joint, je ne l'ai pas fumé au complet. Là. Il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais. Le goût est bon. Pour ce qui est des tricônes, c'est ordinaire. Vraiment ordinaire. Mais c'est un beau petit cannabis, là, vert, euh, avec des petites taches brunes. Mais j'arrête de ma misère à le comparer des Exo. Exo ça s'améliore. Je suis encore proche de la note de passage. Tu sais, c'est quoi là? C'est 5.5, 6, 6.5. Ça goûte citronné, donc c'est correct, il ne nous manque pas là-dessus, c'est citronné, c'est un de citron. Mais il n'y a pas de OG là-dedans, ça c'est un peu là, bizarre. Le joint, euh, je vais égréner une petite partie, je vais fumer ça au Mighty. Euh, souvent le Mighty, là, hein, les terpènes, le Mighty ça ne brûle pas, ça fait juste chauffer. Je fume rarement, vraiment rarement, c'est de même, c'est de même. On va allumer ça. Euh, ça fait quelques mois là, que j'ai mon euh, Mighty, je l'ai acheté usagé. Et puis, euh, la seule affaire que, qui est moins bon là, avec le temps, c'est que l'écran, ce qu'on voit la température, euh, il faut l'incliner un peu là, parce qu'on a misère à, à le voir. Là. Il euh, faut que je, je l'incline comme ça en ce moment pour que je puisse le voir là. Donc ici c'est écrit 399, je vais baisser ça à 325, habituellement on fume ça en 2-3 températures. Bon, il est en train de monter, il est à 245. Je vais y mettre mon, mon cannabis meule de citron et puis on va mettre ça là dedans. À mes débuts, euh, comme dans le bang, euh, j'aspirais beaucoup trop fort. Euh, quand j'ai fumé au bang, je, je savais pas du tout comment fumer au bang. Euh, C'était complètement ridicule comment que je fumais au bang. Euh, je ne levais pas le boquette. Euh, Il y avait de la boucane en tout temps. J'aurais dû mettre le cannabis avant de l'allumer. Parfait. Putain, on va mettre ça là. 3,30. Il va euh, shaker un peu quand il atteint sa température qu'on lui a demandé. Donc, il l'a déjà atteint. On y va. C'est pas pareil. Je fume jamais au... Fait longtemps que j'ai pas fumé ça, hey, c'est bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. la vidéo est tout fucké. La vidéo est tout fucké. Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Tu sais que je fume au joint. Tu sais que je fume pas au bang, hein? Tout le monde veut que je fume au bang une fois de temps en temps. Je fume pas au bang. Je fume jamais au bang, tu sais, hein? Je fume tout le temps au joint, man. C'est tellement dur de me faire fumer au bang. Si t'aimes ça, fumer au bang, t'aimes ça, hein? T'aimes mieux fumer au bang, hein? Ça ici, là, tu connais Winman, tu sais que je fume mon joint, ok? Ça, faut que tu essaies ça une fois dans ta vie, ok? Je... Laisse-moi deux minutes. Écoute, c'est le même cannabis que j'ai mis dedans, ok? Puis ça goûte pas pareil, parce que ça le brûle pas, ok? Brûler, c'est combustion. Il euh, n'y a pas de cendre. Okay? Le, le cannabis, là, qui était vert au départ, il va être brun, jaune, foncé, brun. Il euh, n'est pas brûlé. Il est chauffé. À chaque température en Fahrenheit, là, on peut trouver ça sur Internet. Chaque terpène se fait chauffer, se fait euh, brûler, se fait chauffer à.. s'évapore à une certaine température. Même les cannabinoïdes, à une certaine température, ils s'évaporent. Peut-être que je m'exprime mal. Peut-être pas qu'ils s'évaporent ou peut-être qu'ils chauffent. Je ne sais pas comment dire ça. Je les mets à 375. Ça goûte vraiment bon les gars. Écoutez, euh, ça coûte vraiment cher ça, ce modèle-là. Je l'ai acheté usagé, j'étais vraiment chanceux. C'est quand même assez rare qu'on retrouve ça usagé. Euh... Parce que ce modèle-là, euh, c'est un des trois meilleurs au monde, là, comme on m'a dit, là, même en 2020, au mois de juillet. J'ai monté en température, le goût est différent. Le goût est un peu moins bon qu'à 3,25. <coughs> là, je tousse. <coughs> J'ai peut-être respiré un peu trop fort. <coughs> ça me fait tousser. Quand je respire vraiment trop fort, il faut vraiment y aller doucement, doucement. Puis de la vapeur, à sort. Ce pas de la boucane. Puis quand il y a des gens autour de vous, là, ça sent pas. Hein? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici, finalement, mais ça ne sent pas. pas. Ce n'est pas comme un joint. Un joint, c'est la boucane qui brûle. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça fumer euh, le papier qui est brûlé. Mais ça, il n'y a pas de papier. Quand tu fumes ça pendant... Écoute, j'ai fumé ça trois jours de temps la première fois de ma vie quand je, je me l'ai procuré. C'est pas des jokes, là. Quand tu retombes ce joint, j'avais retombé direct sur un couche de Sandra Rafael. J'avais commencé avec ça. J'avais lâché ça après trois jours. La main à la gauche, j'avais trois aspiré fort. Parce que tu buzzes un petit peu moins. Tu buzzes même différemment. Tu buzzes un petit peu moins. Il y a peut-être un THC. Il y a plusieurs THC. Hein. Il y a un THC, THCV. Puis, il ne se brûle pas aux mêmes températures. Puis, quand on sort le cannabis brun ici, là, quand, quand on sort le cannabis jaune, foncé, brun, c'est comme ça qu'il devient. Et Puis,. Euh, il reste un, un, un, un THC là-dedans. C'est pour ça qu'on peut le réchauffer, faire du beurre. Puis avec tes restants de ça, ben on va buzzer pareil parce qu'il reste un THC qui n'a pas été brûlé. Qui s'est brûlé à plus haut au taux, là, 460 Fahrenheit, je ne vais pas me tromper. Puis un THC qui se fait buzzer à 325, le premier THC qui fait buzzer, c'est 325. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé à son plein régime. Ça m'a coûté cher pour le... le... Je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, il euh, faudrait peut-être que je l'utilise plus pour que ce soit un peu plus rentable. Mais, euh, je ne veux pas m'en départir. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment différent. C'est le même cannabis c'est spécial, pis faut le vivre, faut le vivre. Écoute, je veux vraiment te convaincre, euh, convaincre, c'est qu'on dit, d'essayer ça un jour. Euh, avec du cannabis que tu t'as déjà essayé dans un joint pour comparer, pour dire, « Oh shit, man, ça goûte pas pareil. Euh, » Tu peux même essayer ça avec ton pote à 100$, hein, ton pote, là, que quand je dis pote à 100$, là, euh, c'est considéré du pot euh, pas de qualité. Je le sais qu'il y en a qui sont capables d'avoir du pot à 100 pièces de qualité. Ok, oubliez pas, le là, weedman, là, c'est la référence. ok weedman, c'est l'original. N'oubliez pas, c'est euh, divertissement, les amis. ok Prenez pas tout ça, là personnel. ok euh, À place d'envoyer chier quelqu'un, mais je vais dire, euh, va donc fumer ton pot à 100 pièces C'est complètement ridicule, les boys. Prenez ça cool, ok? Asseyez ça. Essayez ça un jour. Euh, je suis tellement accroché à mon euh, il est même pas fini, il est encore vert je suis tellement un gars qui fume au joint pis là qui fume avec ça, ben je pense que c'est un bon exemple pour démontrer que c'est à essayer tu sais, je veux pas fumer aux bandes même pas une fois, ça me tente pas il y a du monde qui veut me donner des bandes j'en veux même pas, même je les utiliserai pas, tu comprends si tu peux essayer ça, essayer ça il y a d'autres modèles il y a d'autres modèles. Puis essaye les autres modèles. Mais je veux que tu essayes ça, un, un vapoteur, et, puis ça brûle pas le cannabis. Je veux juste que tu essayes ça un jour. Puis, ça, c'est du cannabis, hein? C'est pas des fioles, là. C'est pas des. des euh, c'est pas des fioles finalement, je sais pas si je m'exprime bien, là. n'est pas quelque chose que j'insère. Je mets du cannabis là-dedans, OK? Pis si t'en fumes une fois, puis tu comprends pas, ben. Fume du cannabis que tu connais. puis tu vois ça la différence. Parce que si quelqu'un, il met son cannabis dedans, tu t'as jamais fumé ce cannabis-là, ben tu vas goûter, tu vas dire, ah, ok, il est pas payé ton cannabis, mais. C'est un goût différent. Tu ne diras pas, euh, il est pas payé ton cannabis. Tu, tu, tu le vois, c'est pas pareil. C'est pas pareil, puis c'est incroyable, man. C'est incroyable parce que c'est... Ça goûte même pas la même chose qu'un joint. C'est vraiment fucké, man. Il goûte encore pas pire. Quand il est brun, tu vois le goût, il commence à être différent, là. Ça va bien, ça va bien. Ça la paille, ça relaxe. C'est sûr que j'ai fumé un joint, mais je ne l'ai pas fumé au complet ici. Euh, le buzz est un petit peu dans le corps, un peu dans le visage. Euh, il est vraiment plus réparti. Là. Je me rappelle là, une ou deux journées, j'en avais un qui était vraiment dans les sourcils. Mais lui, c'est vraiment réparti. Euh, c'est réparti. Ok, je vais arrêter ça ici, puis je vais finir mon joint. Mais il n'est pas euh, ultra bon au... au c'est bon là, c'est bon, mais c'est pas... Euh... Bon, il est éteint. C'est pas super. C'est pas super. Je sais pas s'il y a du monde euh, qui tripe dessus ben raide, mais... Il euh, est bon, mais c'est pas incroyable. Quand tu le regardes avec des lunettes d'approche... Il euh, est beau un peu, mais... C'est pas... Il est pas tant que ça écœurant, là. C'est le minimum qu'il faut avoir, là. Exo, ils font pas pot de même, là. Puis Exo, moi, je suis très fier d'Exo avec leur cannabis à 20$. Là, la, canna... la... La... la la compagnie qui me déçoit le plus ces temps-ci, au mois de juillet 2020 à la SQDC, euh... c'est sûr que Canopy, Tweed, Canopy, là n'essaie plus leurs produits. Donc, je sais même pas si se sont améliorés Ça ne m'intéresse pas. C'est toutes des arômes que j'aime pas. Mais pour les compagnies qu'on connaît beaucoup avec Winman, c'est du bon. Du bon, du bon select. En haut de ça, c'est qui? C'est Hyde Park. Uh, Tilray, Tilray, Hyde Park. Vraiment, vraiment déçu de, de la tournure des événements. Euh, leur gamme de prix. Euh... Donc euh, pour les dernières vidéos, là, ça va être vraiment là, euh, Semaine Sundial Grower. Parce que. Non seulement aujourd'hui, on a émeule de citron qui appartient à Sundial Grower. Hier, on a fait Moufette, qui est à Top Leaf, qui est à Sundial Grower. Et on va continuer demain avec Rêverie. Les Grassland rêve Bleu Et on va essayer de se procurer les Grassland Indica et Grassland Sativa. Donc vraiment, grosse, grosse semaine à Winman. Pour ce qui est des produits de Sonzia Grower, le producteur de Top Leaf et de Grassland et de Sonzia Grower. Ah oh, non, non, non. Ben, C'est dégueulasse. C'est dégueulasse à cause que je viens de fumer avec euh, ça ici. Ça, on dirait que tu fumes le cendrier c'est incroyable même hein? ça prend pas trois jours là puis après trois jours là quand tu refumes un joint là oh shit, ça sent ça ça goûte le cendrier puis moi là quand tu fumes au, euh, avec ton Mighty pendant trois jours là tu refumes là tu fais ça de même tu prends juste des petites pots comme ça ça goûte pas de cendrier tu goûtes des petites pots puis au oh, qui qui est rouge t'arrêtes puis là, tu goûtes un peu mais euh, Là, c'est plate là, pour émeute de citron parce que vu que j'ai fumé là-dessus, vient viennent de manger une volée au joint, lui-là, là. là euh, perdre des points, là. Père des points. là. Je suis un peu mélangé dans le goût parce que, vraiment, vous le savez, vous le savez. Quand tu fumes avec un, un Mighty, un, un Vapoteur, quand tu reviens au joint, hi, le goût vient de prendre une claque avec le joint, là, tu sais. Il faut vraiment le vivre. Je te le souhaite vraiment, il euh, faut que ça soit dans tes euh, check avant de mourir. Euh, fumer euh, soit avec un Mighty ou un de qualité ou un autre modèle là euh, qui sont vraiment abordables. Et puis je pense qu'il y, qu y a des modèles là, qui sont, euh, il y a un modèle que le monde m'a parlé dernièrement. Là, un, un petit euh, genre de, de bâtonnet ou de cigarettes en métal. Là. Dina, Dina Veil, <coughs> Pense bien, Je pense qu'on m'a dit que c'était très bien, c'était 60$. Je pense qu'on chauffe ça. On chauffe ça nous-mêmes. Je ne sais plus trop. Il y a 18% ici. En tout cas, je te laisse là-dessus, <coughs> j'espère que t'as apprécié la vidéo, euh, ça goûte le citron, ça goûte le citron, euh, le cariophilène, le bisabolol, c'est pas si pire là, c'est pas en train de tout scraper. Euh, mais ça se démarque pas là, ça, je te le dis, je te le dis, ça se démarque pas. Euh, je pense que le ultra sour de Namasté, c'est meilleur que ça. Là, en termes de goût de citron. Euh, Délaise, c'est meilleur. Il euh, y en a d'autres euh, qui, qui, qui ressemblent à ça. 6 sur 10. Note de passage 6 sur 10. Mais il va falloir qu'ils baissent le prix là, à 27-28$ dollars, pour se démarquer un peu de San Rafael parce qu'ils peuvent pas rester à, au même prix que San Rafael, euh, le mot se passe. Le mot se passe, on sait très bien quelles sont les meilleures compagnies à SQDC. Et puis, euh, on verra la suite des choses, soyez euh, des prochaines vidéos s'il vous plaît La grosse semaine à Winman avec Sandy Al Gore, il faut faire les 31 vidéos en 31 jours Aidez-moi à regarder mes vidéos, donnez des pouces, abonnez-vous à YouTube. Devenez mon Patreon. Et puis, merci d'acheter des produits là, en passant par mon lien euh, pour ceux qui font de la production de cannabis. Merci beaucoup. Ça me donne un peu de sous quand vous achetez des choses en passant par mon lien. Mon Patreon est en bas. Mon Instagram est en bas. Merci beaucoup à tout le monde. Très beau mois qu'on a passé ensemble. Là, et c'est pas terminé. Peace.